Salut, bienvenue dans cette vidéo autour du Nord Piano 5, je vais vous parler un petit peu de comment se structure le, le piano, son utilisation et les différents éléments qui le composent. Donc il est divisé en trois parties, comme beaucoup de normes, mais ce Nord Piano 5, donc il y a la partie piano, une partie simple et synthé, et une partie plus dédiée aux effets. Donc tout d'abord, cette première partie piano, ici, qui est plutôt similaire à celle du Nord Piano 4, où on retrouve, des, on retrouve les sons qu'on connaît déjà, donc le, les sons de piano, euh, vraiment, les uprights, plus les rhodes, puis une autre partie avec pareil, des samples euh, de vibraphone, de marine bas. La particularité sur le Nord Piano 5, c'est euh, la superposition ou la possibilité d'avoir deux layers dans le même endroit. Layer A, par exemple, un son de piano. Et puis dans le layer B, par exemple, je peux aussi mettre également un son de piano. Avec le timbre ici qu'on peut modifier. On va avoir ce timbre, le soft, du coup, qui a un son vraiment plus doux. Sur le layer A par exemple, un, un son qui est plus, plus bright, plus aigu. Alors je trouve ça plutôt utile parce que ça permet, là dans l'utilisation des deux layers, d'avoir un timbre plus doux, un timbre plus aigu, plus agressif, par exemple pour, pour pouvoir jongler entre les deux, entre un couplet ou un refrain, où, où on peut jouer doucement. L'intérêt aussi de ces deux layers, c'est qu'on peut les superposer et les jouer en même temps, donc pour mélanger deux timbres. Sur ce layer A, un piano. Ce layer B, un Rhodes. Et donc en appuyant comme ça, on peut mélanger les deux. Donc je peux aussi modifier indépendamment le volume de chaque élément. Je vais baisser le volume du Rhodes. Quand les layers sont superposés, euh, on peut modifier les paramètres d'un layer ou les paramètres de l'autre layer. Donc, tout simplement en appuyant sur le layer A si on veut le modifier, la LED A clignote. Et donc là, je suis sur les paramètres du layer A. Je peux complètement baisser le volume, je peux changer le timbre, je peux mettre le timbre brillant. Et puis en appuyant sur le layer B, la LED clignote sur le layer B, je peux pareil, modifier ce paramètre. Même changer de son. Par exemple, un petit DX7. Toujours par rapport à ces layers, on peut les superposer, alterner entre l'un et l'autre, ou aussi les utiliser à deux endroits différents sur le clavier, donc splitter. En appuyant ici, ça split le clavier, ça m'indique d'ailleurs qu'il est splité ici. Je peux choisir par exemple de mettre sur le layer A, on va prendre un clavinet par exemple. En appuyant ici, je le mets à ce parti, cette partie-là du clavier, donc là-haut, en bas. Aussi modifier l'octave en appuyant sur ce bouton là. Voilà. Sur le layer B, je vais mettre un road que je vais mettre donc en haut. Tac. Donc on active les deux layers. On a bien le clavinet en bas. Pour terminer sur cette partie piano, quand on a deux layers et qu'on a, qu a splitté le clavier en deux, on peut aussi rendre le, le split moins strict et créer un tuilage entre les deux timbres et les deux layers. C'est-à-dire que là, à gauche donc de cette LED-là, j'ai le son de piano. À droite de cette LED-là, le son de road. Et le X-Fade fait un tuile les deux sons. Cette partie synthé, qui est sensiblement conçue de la même manière que la partie piano, euh, les timbres changent, il y a différentes catégories d'échantillons, il y a du mélotron, des, euh, des samples de marimba, de vibraphone, des samples de synthé, il y a plein de, plein de sons différents. Moi j'ai choisi un son de, de brass, qui me plaisait bien. Ce son de brass, là, on peut le modifier son timbre aussi, de la même manière qu'on peut modifier le timbre du piano. Euh, donc là, c'est le, le timbre Soft, Bright. Ça permet de modifier vraiment très simplement le, le son et le timbre sans passer par les effets. Il y a vraiment euh, possibilité de le faire comme ça. Ici, un petit module qui permet de modifier l'attaque, le, tous les, les, les paramètres que vous pouvez retrouver dans la synthèse habituellement. Bon, par exemple, sur ce layer, donc on était sur le layer B, avec le, avec le brass. Sur, sur le layer A, par exemple, un son complètement monophonique. Voilà, un son tout simple, qui est droit. Donc Dans cette partie synthé, il y a la possibilité d'ajouter un vibrato. Il y a trois modes au vibrato. Donc le vibrato qui, dès l'attaque du son. Un vibrato qui vient un peu après l'attaque du son. Et puis, le vibrato qui vient vraiment plus loin, plus longtemps après. On peut modifier donc, les... ce paramètre, choisir quand arrive le vibrato, au début du son, à la fin du son. On peut aussi modifier son intensité et euh, la vitesse du vibrato. Donc il y a ce bouton Shift qui est très utile sur tous les nords. On appuie dessus et là on choisit... Donc on clique sur le vibrato et on a accès à ce panneau enfin cette, qui, qui parle du rate ou du amount. Donc ça c'est la vitesse ou alors l'intensité. Toujours dans la personnalisation des sons, il y a cette fonction unison qui permet donc de détuner certains oscillateurs pour créer un espèce de chorus. Donc cette personnalisation de l'unison, on peut l'utiliser sur tous les timbres de la partie synthé sans que ça, ça influe sur la polyphonie, par exemple sur le son de brasse, Donc comme sur la partie piano, on peut, euh, on peut ici utiliser deux layers euh, de manière simultanée, superposée. Euh, là par exemple, je vais utiliser le, les layers de manière simultanée. Donc sur le, le layer A, je vais mettre un son de, de strings. Auquel je vais assigner la pédale de sustain pour pouvoir euh, jouer le strings et, et, et les garder avec euh, la pédale. Et sur un layer B, euh, un, son, euh, un son lead un peu flûte euh, pour le coup auquel je désassigne la pédale sustain. Concernant la section effet, elle est construite, comme sur tous les Nord, sur un schéma qui ressemble à un assemblage de, de pédales de différentes natures. Dans cette première section-là, on a les trémolos, les panoramiques. Cette section-là, c'est plus flanger, les phaser, les chorus. Sur cette section-là, on a un, un compresseur, un simulateur d'ampli, qui fait de la disto ou pas, mais qui, qui simule l'ampli. Cette section-là euh, comporte plus un equalizer, dans lequel on peut voilà, modifier les paramètres la section delay et la section reverb. Ce que je trouve très intéressant dans, dans ces différents effets, c'est qu'on peut les assigner un peu dans le, dans le sens qu'on veut. Par exemple, sur un layer A, un Rhodes, sans rien, je peux donc y assigner layer A, une par exemple. Sur un layer B, Ici, je peux assigner un flanger par exemple. Quand je suis sur le layer B, l'effet associé au layer B, le flanger, n'est pas, euh, pas affecté par l'effet que j'ai assigné au layer A, donc la voix. Par rapport au routing des effets, on peut donc assigner chaque effet au layer A ou au layer B du piano, mais aussi au layer A et au layer B du synthé ou quatre en même temps. Par exemple, là, j'ai un, une oie qui est assignée au layer A, un flanger assigné au layer B. Si je joue les deux ensemble, donc je superpose les deux layers, chaque effet reste sur son layer, mais joue ensemble. Euh, donc dans la suite des effets euh, on a ce, Donc le delay, la partie delay. Donc là je vais l'assigner par exemple le layer A sur le road. c'est constitué d'un. Il y a un tap tempo, il y a une fonction ping-pong qui fait que le, le delay est, est réparti sur les panoramiques. Et puis il y a um, trois, euh, trois modes d'effets, trois modes de delay plutôt. Donc un, un delay plutôt court, un délai plutôt enfin, plus long et un delay vraiment très très long. Avec ce thème tempo du coup... La section reverb, qui est très proche de, de celle du Nord Piano 4, euh, ils ont ajouté une fonction qui s'appelle la fonction chorale, que je trouve très jolie. Donc là, c'est juste une petite reverb stage. Et avec le choral. Terminé, on a donc la section centrale qui est commune quand même à tous les nords, qui permet donc d'enregistrer tous les réglages, tous les presets qu'on a fait. Euh, moi ici par exemple, j'ai fait un preset dans lequel j'ai splitté le clavier en deux, il y a un synthé à droite, un Rhodes à gauche, j'ai assigné un delay au synthé, euh, j'ai assigné aussi euh, ce, cet effet vibe au Rhodes à gauche et un trémolo aussi au Rhodes à gauche. Donc tout ça, voilà, tout ça est paramétré et donc sauvegardé quand on a ici deux fois dans, cette, dans ce programme. Donc il y a 400, euh, 400 slots pour enregistrer tout ça. Dans ces pages, on a cinq programmes qu'on peut avoir ici en accès direct. Donc ça permet d'avoir de, de, voilà, les sons qu'on veut sous la main et de pouvoir changer rapidement. Euh, donc voilà. Donc moi en l'occurrence, j'en ai enregistré euh, quelques uns ici. Je vais vous faire écouter. J'ai ce preset 2 dans lequel j'ai mélangé un, un piano upright, donc un piano droit, un peu, un, peu, je trouve un peu abîmé, dans un sens, avec les effets que je lui ai mis. Je lui ai mis un compresseur, un, un vibe aussi, qui le détune un petit peu. Et puis j'ai splitté à, à gauche, donc j'ai plus un Mélotron. Des strings de Mélotron qui sont mélangés au piano, parce que le piano prend tout le piano. Et le mélotron prend juste cette partie-là.